Salut à tous, et aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour optimiser vos révisions. Alors, C'est la bonne période, les étudiants sont en train de réviser, les bacheliers sont en train de réviser et en général, c'est pas vraiment une très très bonne période. Donc moi, je vais vous donner les euh, 4 astuces que j'ai euh, trouvées et développées pour vous aider à optimiser vos révisions sans tout sacrifier. En général, qu'est-ce qui se passe Les révisions, c'est beaucoup de prise de tête, beaucoup de temps à travailler, beaucoup de temps assis, une alimentation désorganisée, et c'est une catastrophe. Donc, voilà mes différents conseils pour optimiser vos révisions. La première c'est que votre cerveau a besoin de créer des nouvelles connexions nerveuses donc il faut absolument que votre alimentation soit riche en oméga 3 et notamment des oméga 3 à longue chaîne EPA DHA Donc ça vous allez les trouver euh, soit dans des compléments alimentaires soit euh, dans les poissons, si possible des petits poissons sauvages, c'est mieux ou euh, certaines graines comme la graine de lin donc n'hésitez pas à ajouter des euh, graines de lin sur vos euh, salades, vos soupes, vos plats et c'est très très bon et puis pour le cerveau c'est très très bon aussi Conseil numéro 2, pour optimiser vos révisions tout en pratiquant de l'activité physique, moi je vous conseille, c'est de lire vos cours à haute voix et de vous les enregistrer avec votre smartphone, vous les transformer en podcast. Et une fois que vous les avez transformés, vous allez pouvoir aller marcher, voire courir à l'extérieur tout en écoutant vos cours. Si vous avez la possibilité même de le faire avec un ou deux amis, comme ça chacun enregistre un cours et puis vous vous voulez passer, le travail est réparti, puis surtout vous allez entendre la voix de quelqu'un d'autre et vous allez comprendre pourquoi c'est important juste après. Donc ça voilà, c'est intéressant de vous enregistrer pour ensuite aller écouter vos cours en marchant à l'extérieur en courant plutôt que de rester assis derrière le bureau, donc ça vous permettra d'avoir de l'activité physique. Autre solution pour créer des connexions, il va falloir oxygéner le cerveau, donc oxygéner le cerveau c'est pareil, il va falloir faire de l'activité physique, donc je sais que vous n'avez pas le temps, donc il faut que vous trouviez des activités Courte et intense, en général sur 20 à 30 minutes de type HIIT, donc HIT, c'est High Intensity Interval Training, merci pour l'accent anglais, donc c'est entraînement par intervalle de haute intensité et c'est des choses qui vont vous permettre de travailler les muscles, le corps, le souffle et d'activer la circulation sanguine dans votre corps et notamment dans votre cerveau pour favoriser les nouvelles connexions nerveuses et oxygéner tout ça. Troisième conseil que je voulais vous donner c'est lié à, aux techniques de mémorisation et de palais mental. Vous allez voir, ça va rejoindre l'histoire du podcast. Pour créer des nouvelles connexions, il va falloir renforcer les circuits neuronaux. Et pour ça, c'est bien d'utiliser des techniques proches de la PNL et savoir associer des mots, des lieux, des images et des sensations. Certaines personnes font ça, par exemple, pour retenir les courses. Ils disent « bah Tiens, euh, je suis dans ma maison, je suis dans ma cuisine, et je vais poser les bananes sur le meuble de l'entrée, puis je vais poser mon steak dans le frigo, puis je vais poser mon pain à côté de la cuisinière, puis je vais poser mes pâtes sur la cuisinière, etc. » C'est-à-dire que je vais associer un élément à un lieu physique que je connais bien. Donc vous allez essayer de faire pareil avec vos révisions. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'associer une matière, donc par exemple les maths, vous associez les maths avec un lieu, alors ça peut être votre bureau, ça peut être votre lit, ça peut être le salon, ça peut être la BU, ça peut être à un autre endroit, à l'extérieur, sur la terrasse. Et comme ça, quand vous allez être en examen, vous allez devoir repenser à vos cours, le fait de repenser aux cours, vous allez dire, tiens, à quel endroit j'étais Et ça, ça va activer vos circuits neuronaux. Donc, vous associez votre matière avec un lieu, éventuellement si vous arrivez à travailler avec une musique, alors vous ne mettez pas une musique puissante, mais voilà, et peut-être une odeur à l'extérieur ou dans une pièce ou avec une personne comme ça tous ces éléments là vont rajouter de la puissance à vos circuits neuronaux ou matière, lieu, environnement musical, sensation et les mots de vos cours et ben, tout ça ça va faire un super mélange qui va activer vraiment la mémorisation donc ça c'est un, un bon conseil que je voulais vous donner pour vos révisions. Le premier nourrissez vous bien notamment à partir d'oméga 3, le deuxième Enregistrez vos cours en podcast seul ou avec des amis pour pouvoir les enregistrer plus tard. Le troisième, c'est faites des activités courtes et intenses pour oxygéner votre cerveau. Et la quatrième, c'est utiliser les techniques de palais mental et de, de mémorisation type PNL en associant les différentes idées. Voilà, J'espère qu'il y a une ou plusieurs de ces techniques que vous allez mettre en application. J'espère que tous vos examens se passeront bien et que vous utiliserez ces techniques et que vous aurez des super résultats. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et... A très bientôt